Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, indenter euh, son code HTML. Donc, on va regarder un petit exemple. Donc, on va prendre un fichier HTML donc, qui produit euh, un certain affichage. Voilà et euh, donc nous ce qui nous intéresse on va aller regarder euh, ce code html dans un éditeur alors on voit que ce code il est donc je vais le modifie un petit peu voilà il a été écrit mais euh, sans aucune indentation donc je pourrais euh, continuer à faire ce que je suis en train de faire euh, dans un petit bout de temps voilà dire voilà dans le head qui commence ici qui finit là on a trois lignes j'indente tout ça après il faudra que je fasse la même chose pour le body et on continue. Donc là j'ai commencé à indenter le début de mon document. Bon c'est quelque chose qui prend un peu de temps, qui est fastidieux. On a autre chose à faire dans la vie. Donc on va euh, bah là je le ferme sans enregistrer. Donc ce qu'on va faire, donc je vais le réouvrir, on va regarder comment, euh, comment indenter ça sans trop euh, se fatiguer. Voilà. Donc on va aller dans notre moteur de recherche, on va écrire HTML formateur on va trouver un site qui s'appelle HTML formateur alors ce site là il sert à faire quoi il sert à ben, il sert à indenter notre code donc à faire apparaître la structure de notre code donc je vais je fais ctrl A, ça sélectionne tout CTRL-C, je copie je vais past, coller mon code CTRL-V, voilà et je vais dire formater et là, voilà, il nous a formaté notre code. CTRL H, copie tout. CTRL C, je. CTRL Section tout, CTRL C, je copie. Et après, je vais remettre ça là, ici. Je peux à nouveau enregistrer. Donc là, maintenant, je suis content parce que j'ai mon code formaté, euh, donc indenté, hein, donc avec le décalage comme il faut. On voit bien que le head, il est dans le div le div, il est dans le body le body, le body il est dans l'HTML, donc une fois que cette indentation est bien faite, je vais quand même euh, actualiser pour voir si mon paresseux s'affiche toujours pareil, voilà donc il n'y a aucun souci et euh, donc euh, j'ai réussi à indenter mon code, donc à faire apparaître la structure euh, euh, de ce code là. Donc euh, bah maintenant euh, qu'on notre code euh, HTML, euh, il est temps d'aller... Euh, se reposer. Sur ce, bah, merci pour votre attention. Je vous remercie bien. Si vous avez aimé, bah, vous pouvez liker ou vous abonner. Allez, à bientôt. Au revoir.